Bonjour, bienvenue à ce 90e épisode de Vite Pasteur. Et oui, je suis de retour de vacances, tout s'est bien déroulé. Nous avons entre autres loué un chalet situé entre Victoriaville et Tête Mind, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de la province du Québec. Nous avons fait un peu de tourisme, mais surtout, nous nous sommes reposés. Juste pour vous donner une idée, il n'y avait pas de signal téléphonique où nous habitions. Il fallait marcher un peu sur la rue et essayer de trouver un signal un peu comme ça. Donc, c'était un moment parfait pour décrocher. Et aussi, avant que vous me passiez le commentaire... « Eh bien oui, j'ai maintenant une barbe. Euh, »« Pourquoi ?»« Pof !»« Je dois avouer que c'est la première fois en 52 ans que j'essaie d'avoir une barbe. »« J'essaie vraiment. Euh, »« Je ne sais pas combien de temps ça va durer. »« C'est une expérience. » Alors, euh, oui, je reprends les activités euh, progressivement. Euh, parmi les choses que souvent un pasteur doit faire au retour de vacances, c'est de la planification. Par exemple, euh, il fallait planifier les lectures euh, bibliques pour les prochaines semaines. Euh, il fallait euh, mettre le site Internet à jour. Euh, on n'a pas de bénévole qui s'occupe du site Internet, alors euh, je suis allé, j'ai rien fait durant mes vacances, promis, mais à mon retour, je rentrais rentré euh, nettoyer les choses qui euh, n'étaient plus pertinentes, des activités passées, des choses comme ça. J'ai aussi à préparer euh, deux services religieux pour dimanche prochain, parce que j'ai accepté de remplacer une collègue dimanche matin, le 4 septembre, et comme c'est en anglais, euh, c'est deux ordres du culte, deux messages euh, similaires, mais pas tout à fait pareils parce que le contexte est différent et surtout la langue est différente. Ça va de soi. Aussi cette semaine, euh, jeudi matin, pour être plus précis, j'ai enregistré un pilote de notre projet de podcast de balado-diffusion avec ma co-animatrice Joanne charas sancho <rire> Ne me demandez pas quand vous pouvez, pourrez l'écouter. L'épisode ne sera pas diffusé. Le but d'un épisode pilote, comme à la télé, comme à la radio, c'est d'apprendre de travailler ensemble. C'est de faire toutes les erreurs possibles et imaginables, afin que lorsqu'on va arriver aux vrais épisodes, tout sera meilleur. Euh, je sais que ça va prendre quand même quelques épisodes avant qu'on trouve notre style... Notre air d'aller, qu'on soit confortable, qu'on établisse une complicité. C'est pour ça que je dis que les, les premiers épisodes vont être meilleurs que le pilote, mais qui ne seront pas nécessairement bons ou parfaits. Mais quand même, euh, c'est un moment que je trouve très intéressant, un moment où ce que je peux appeler à. Apprendre beaucoup de choses au niveau technique. Apprendre à jouer avec ce nouvel outil de ministère. Et le but, c'est d'arriver à quelque chose qui est présentable. Je dois avouer que euh, lorsque j'ai commencé à penser à ce projet comme je l'ai déjà mentionné précédemment, en novembre dernier. C'était un peu vague dans ma tête. Euh, je savais c'était quoi, quoi un podcast, une balade aux diffusion, mais tout ce qui était technique, préparation, organisation, c'était très flou. Cependant, on est arrivé à l'étape où ça devient vraiment plus concret, plus structuré, on établit des horaires d'enregistrement. Et c'est très stimulant, c'est très encourageant de voir cette idée un peu sortie, bon, de nulle part, sortie de mon cerveau, mais de, de prendre forme et de voir qu'il y a des gens qui semblent intéressés à entendre ce que deux pasteurs ont à dire au sujet de. La foi de la spiritualité sur des questions que les, les gens se demandent, des questions de tous les jours. Euh, le prochain défi sera d'apprendre à gérer mon horaire. Lorsque je suis très excité au sujet d'un nouveau projet, j'ai tendance à mettre beaucoup d'heures maintenant, immédiatement, mais il ne faut pas que j'oublie mes autres projets, mes autres en, <rire> engagements. Ça va venir. C'est une question d'équilibre, mais euh, j'ai assez d'expérience de vie de, pour savoir que je suis un peu comme ça. Donc, faut, ça va venir. J'espère que vous avez eu un beau mois d'août. J'espère que vous avez pu en profiter un peu, que vous travaillez ou non, ou vous êtes à la retraite. Je sais qu'il y a eu beaucoup de, de vagues de chaleur, d'épisodes climatiques un peu partout d'où vous m'écoutez. J'espère que cela ne vous a pas trop affecté, que vous avez pu vous reposer un peu, profiter un peu du beau temps. Que vous avez rechargé un peu vos batteries pour euh, être prêt à se lancer dans, progressivement dans l'automne. J'espère qu'on va se voir ou qu'on va se parler d'une manière ou d'une autre très bientôt. J'espère qu'on va continuer ce dialogue qu'on a qui me nourrit beaucoup. J'adore avoir de vos nouvelles. Mais d'ici la prochaine fois, encore une fois, faites attention à vous et prenez soin de vous. Bye-bye.